Alors j'ai choisi euh, les Dominicains pour deux raisons, parce que d'abord ils sont euh, intello et rigolo. J'ai découvert avec les Dominicains qu'on pouvait à la fois euh, être catholique et intelligent, et en même temps c'est la joie fraternelle moi dans l'ordre qui m'a beaucoup séduit et beaucoup plu.